Avec un nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est lundi 13 mars 2023 et c'est TV, le canal information qui entre la carreau pour nous continuer à informer sur ce qui a passé dans le d'Haïti. Avant tout, nous avons un grand merci à tout le monde qui est toujours été connecté sur le canal ça et quel que soit côté où il y a un monde ça qui toujours prend le temps, le soin. Pour assister à la vidéo, merci pour le support et merci faire le fait que vous faites choix de TV la Kai pour vous informer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. La police envahit Canada, mesdames et messieurs, l'opération opération tête chargée ta menée. Et bien, le Canada fait un gros pote bourré et il y en un policier qui est même victime et qui est arrivé, du feu nan un chat et ben pour la police encore une fois dans la date 12 mars ça nous sommes qui ça qui est passé non vu de DG, et déjà et ben hier là douze mars là pour y faire aujourd'hui là c'est pas des trois des blousailles qui sont dans le pays d'Haïti et ben côté les ont envahi sous la police les gourmands qui boule la police en danse là ben c'est bon pied les qui sauve et ou à de policiers mais grande sone qui même, mette bien, a même metté malgré dans mené canadiens et ben un chef gang dans la base canadien qui c'est deuxième chef gang là la police mettait misé on va connaître pourquoi on a parlé là, mais ben DCPJ, pour aller gen pour et auditionner tout ça, mais ben pour nous parler, pipi Rit, pour pipi 8, pour bail tout à côté qui a théorisé la population ensemble avec lui. L'autre nouvelle que nous avons pour l'ancien la, sénateur de Don Kato, et oui, Don Kato, ben, c'est un sénateur qui a frappé très fort, Jovenel Moïse, et on a nég. Vivent, et Nenel Kasi, divers l'ont encore est toujours campé en face Jovenel Moïse. Et bien j'ai dit la, mais qui ça, pays a tourné là, en se sénateur, c'est sur TikTok, il y a faire live, en tant qu'ancien parlementaire, ou un autorité dans le pays, et bien c'est sur TikTok, Don Kato, a fait live, vi tourné à Brancet, et bien nous pour faut fort, et bien Don Kato, qui lui même, m'a tapé Kasi, Ariel à tout le monde qui dans l'État, qui pas régler un rien sérieux, Selon ça Bon, en tout cas, bien cousu, n'a tout... les policiers de Chapman, le ministre de Chapman qui est le de Chapman qui est le ministre est de le de qui est le ministre tout policier qui était prison tout policier qui était prison a exagéré pour eux Ticha a été blessé tout policier qui était prison prison pas de policiers là le message passé pour moi c'est par rapport avec la police encore une fois qui continue justement et qui arrivé et mettait pied là au niveau national, numéro hein, au niveau Lafito et nous avons dit et dans le cadre arrestation gros bout de arrestation qui fait deuxième chef dans ça, il y a jeune arrestation, sans oublier environ trois l'année auparavant qui étaient arrêtés. Et nous avons la police qui est arrivée justement à PCI, ouais comment ils sont capables de neutraliser le groupe de Gonzaga qui a été au niveau de la fito, Mais nous avons un cas de vengeance pour M. ce tapis Et bien, ils ont attaqué un chablende, blindé, ils qui est sorti blessé. Et dans so le même cadre eh, de ça, nous avons un groupe et unité spécialisée qui était trouvée au niveau cabaret. Nous avons parlé de monsieur Idrimoyou, ils ont réagi. Et réaction permet à ce que les policiers ne passent pas et ils sont vivants, disons mieux. Les policiers sont sortis vivants, et bien nous avons dit quand même c'est une très bonne nouvelle. Mais si c'est n'est pas une intervention, les policiers qui ont fait bonne garde, les gens qui ont fait bonne garde, et bien, ils sont fatal pour les policiers, mais nous avons nous Et dernier jour, les policiers qui souvent font des bonnes notes par rapport à chaque les qui a attaqué, et bien, ils sont toujours sortis vivants, mais toujours nous sommes tout, Et dans le cadre. Et l'intervention de la police au niveau national et au niveau de la pito, ben, désormais, deuxième chef, Vazza, lui-même, lui même, en bas, mais lui en bas code, la police arrête, <olives> <inaudible> le n'a groupe de gang ça, mais c'est prolongement, groupe de gang, 6 secondes, le village de Dieu, c'est allié Iso, et bien, ça Sahoké, Iso, t'as établi dans la zone, et zo pour faire plus d'actions, et kidnapper les gens, détourner les camions de et bien, nous, la police, nous, c'est prendre le contrôle la zone ça, même si nous, et M. Sahoké, t'as essayé de venger, et puis prison, dans mon rétablissement, prison, et prison femme na, au niveau Titan 1, que M. Tap a essayé et justement libéré, ou Nio a essayé et justement crasé. Mais jusqu'à présent, SOS qui lancé donc au niveau Titan 1, pour que justement M. Nio qui en dans prison, hein. et M. Gang Nio a essayé, justement libéré, essayé et crasé prison. Mais nous avons dit quand même, c'est des très bonnes nouvelles quand même, parce que la police, nous avons dit, nous avons commencé ça et avec des informations très positives de la part de ce pays d'Haïti, encore une fois, et Salomon. Nous avons apporté avec des informations, nous connaissons les bandits, nous continuons à faire parler de nous, c'est ça du passé. Mais nous avons dit, depuis arriver à Yalanri, c'est comme si, messieurs, nous sommes tellement à l'aise dans le pays, nous faisons ça au plus tôt, ça au plus tôt. En plus, coup de automatique chanté journée dimanche 12 mars. Nous nous deuxième anniversaire où il qui sont tombés dans le village de Dieu coup de a tiré dans la numéro 1 entre la police et dans Nous nous ce matin, nous numéro 1 très fragile dans dernier temps. Pendant nous nous apprenons que coup il y a un policier Edi de Rivière qui a blessé à Balan dimanche 12 mars pendant qu'il en dans eu blindé dans la zone de C'est grâce à l'intervention de l'Agent Akayo qui fait un sorti vivant dans l'attaque ouais, de Monsieur de M. Bandiyon yon continue à faire la pluie et le beau temps. Bandiyon a un exemple dans à mélangé mélange avec les titan. Il tenté de faire une fois encore. Non blindé, penache. En pile coup de balle tiré, j'ai une douzaine situation vraiment tendue Mais tout le dit, qui a dit, mon a La Elle a dit, elle a été vraiment mon au niveau des titanes qui étaient presque encore en exitant la phyto. Et puis ça, encore nous avons parlé de sous de Après l'assassinat, Johnny nous connaît, je ne sais Après, de a dit, il a dit, il dit, il a dit, je dis là encore 12 de eh ben, eh ben, nous, dit, la police qui manquait connaître, yon mauvais souvenirs après 12 mars 2021, mais 12 mars 2023, c'est la bon, j'en, bon, bon, bon, pied, agent humain dans AKR, eh ben, les gens disent la nous, comme la police qui nous connaît, yon l'autre mauvais moment, en bas, même, bandio, même, bilan, nous avons dit, ouais, ouais, et policier, Eddie Derivier, qui blessé à balan. eh ben, nous, comme on dit, et yon extrait audio, et même temps, tout vidéo, c'est des bandits qui ont attaqué Eh bien, nous avons dit, mais juste avant nous t'es rentré, juste avant nous t'es rentré dans ce situation-là, Lionel, c'est toujours un pile de de bain qui a tué. Les bandits ont attaqué une prison civile comme et et les gardiens ont fui. Ils ont toujours dit, mais pour nous, nous avons parlé là. C'est vraiment difficile. Eh bien, nous avons dit, il y a un blendé de PNH qui n'est pas en route Canaran. Mais, bandi yo, yo attaqué, en pile coup de bal Mais, dimanche qui était 12 mars là, nous sommes bien, 12 mars, li qui te ogou nous sommes que te gè qui te non, village de Dieu. Mais, je dis à ces bon pied, monsieur qui sauve qui fait pa pas passer même bagaille avec ce qui passé passé non, village de Dieu. Nous avons dit, y a e qui de Rivière qui blessé pendant l'inan chablende pendant l'inan d'un blende de PNHA, y a un qui fait ces qui arrivait à Tienne et dit des rivières. Nous avons parlé de Léonel, de société qui est vraiment chaotique. Nous avons parlé de la question de la prison civile cabaléenne, gardienne, et bien, les points, les lagues et pieds. Bandit Ameo, il a attaqué la prison civile cabaléenne dimanche 12 mars 2023. Dans la soirée, sous. nous avons parlé de la concordante qui est fuite, qui abandonne les poissons, la prison civile civil Suite à l'attaque attaque bandit pour sauver poisson, sinon est odieux ça. Jimmy te passé passer nous et nous va nous rendre encore. Par ailleurs, ils ont patrouillé la police en de loisir qui était en route pour renforcer équipement en prison. Ils ont même eu <coughs> un accident et bandit en même temps ouvert feu soudainement ça et met un blessé là dedans. Si ça se so complique Jimmy. Ça devient bien qu'on patrouille la police. Dernière information que ken Ngélan. Ils patrouille la police dans le département de la de DDO qui était en route pour renforcer l'équipement prison. Ils ont appris à nous, ils ont eu accident et des bandits même. Ils ouvert le fait sur dernier amendement sous sou patrouille la police. Elle dit, chaque 12 mars, vous comprenez, après deux ans, nous avons dit que ces mêmes gens avec fait indépendance au pays, chaque fois que nous avez fait des centaines, des nous avons toujours eu des mouvement qui a pu pays, mais nous avons e 12 mars. Après deux ans, au lieu que nous de pensé comment nous avons répondu au pays, nous avons bon pieds. La police est bon, bon, de, mais bon, bon, bon, bon, cause des bon, bon, bon, bon, pas bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, agent bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, nous. bon, bon, bon, bon, bon, bon, vraiment difficile au niveau bon, et évidemment, nous sommes capables de dire, si, si, en réalité, les bandits face à la police, ce ont un des choses qui étaient gourmets dans la bouche de la population. Par exemple, en tant c'est après exemple, le 25 janvier 2023, qui se passé là, au niveau, au niveau, justement, du département de la tribunale, mais nous sommes capables de dire, depuis bien des temps, les policiers face à la bandits ont commencé justement à mettre en confiance, les policiers face à la bandits ont commencé justement à mettre en confiance, Bonne intervention qui fait dans le côté policier, et souvent, policier sorti gagnant. Donc, on a changé. Dernièrement, au niveau de Pétionville, monsieur Thibault a raconté attaqué quelqu'un pas Chablendé, et monsieur le policier occupé Chablendé, comme il était sorti vainqueur Et a changé dernièrement, ça qui est passé au niveau de Thomasin, et bien, comme il s'est arrêté, il a limité tout monde en confiance, ça qui fait que le policier a monté. Et bien, nous, aujourd'hui, à au niveau, vous t'assurez au niveau de la et bien, nous, on dit après, la police, une procédure, c'est à son deuxième chef gang, qui était placé dans la païso, et bien, ouais et monsieur gang, nous, tenter, de essayer venger. et bien, c'est ça qui t'a pas le résultat, avec justement, apportement, côté que, policier, ou même, quand même, même si y a qui descend dans le chat, donc, ça qu'a privé, qu'on a, nous, on va l'état questionner, et état, Canada, qui peut-être pas de bonne qualité, mais cependant, quand même, plus de peu que des mal quand même, nous, on apprend, dans le cas des formations de Pata 3, Pata, nous allons confirmer que tu une victime de policiers qui a mouru. Mais la réalité qui est au niveau de la route nationale numéro 1, c'est que au niveau de la prison civile de Kadaré, tu n'as rien, il y a un à dire côté, à force de déjà obligé à abandonner, parce que tu n'étais pas à Kembe avec pression bandit. Et nous avons dit, et, et puissance de feu qui pâte à proportionnel, les policiers, par mesure de prudence, sont obligés de ils sont obligés de replier pour éviter plus de victimes dans ce Donc, à un moment, là avons il y a un SOS qui est lancé également. Donc, prison prisons civiles, forme prisons tous les mêmes acteurs là, sont censés en bas et bandio. Est-ce que nous avons dit que la prison sont déjà crasé? Est-ce que vous avons déjà masqué masqué prisonnier prisonniers qui pour confirmer, mais cependant, un souhait s'est lancé pour que la police nationale soit capable d'essayer de faire contrôle de la situation au niveau national, numéro un au niveau et cabaret. Donc, on parle dire Didimit, il n'a pas eu de ressources policiers, il de sauf, et c'est pas à cause d'intervention, il n'était pas capable de parler IDMO, qui au même temps a intervenu à bon portant, il n'a pas eu parce que les policiers eux sont censés évacuer avec puissance en département avec puissance handicapé. Il a essayé de progresser avant ce Mais nous avons dit, groupe de gang, ça, faut qu'on dise qui était à pas longtemps de ceux-là, au niveau de l'arphite. Mais c'est ça qui est passé. bali, Nous des bagailles, nous comment des commandes policiers en difficulté. Ce n'est vraiment pas facile. Et puis nous mettons des SOS par rapport à des policiers qui sont obligés de quitter. Monsieur le ministre de chaque qui est sous le groupe Info Toutes les policiers qui quitté prison, Toutes les policiers qui quitté prison, bagala ont exagéré pour eux. Monsieur Tichard blessé, Toutes les policiers ont quitté en prison, pas de policiers là-dedans. C'est le message que je passé pour moi? Voilà. Donc, il de ça, et, eh, il bonne nouvelle, il mauvaise nouvelle, genre, que nous a suivre, là. Bonne nouvelle, là, c'est, Jean-Nodio, c'est le deuxième chef. Et, eh, il y a un gros gang, et eh, pour pas dire, allié isoyo. Nous, qui eh, a arrêté là, ça c'est quand même bien. Mais là, pour qu'on y a là, et, eh, policier, ça y en difficulté. Et, eh, nous, après, jean dire qu'il y a un policier qui est également, qui est en mais pour nous, nous pas pas dire plus est-ce que les policiers sont là et si tu a gagné ou pas, mais simplement nous regardons les vidéos là, mesdames et messieurs. C'est quand même très très sérieux. Euh, Salomon, allez avec un peu ça pour nous, pour nous nou, pou nou comprendre bien, étant donné que nous avons des devant nous, pour nous comprendre bien ce qui passé. Monsieur dit que coupable dans ce qui passé dans le pays. Ça veut dire que c'est non-moutant de capacité dans le gang Il y a monde qui courage pour faire carnaval sur <rire> C'est lui-même qui est coupable. <laughs> Mais ça, on a un numéro, sur téléphone, téléphone. Tout à ce que nous pas quitté sous-sous, tout à ce que des comme ça, ou il y a de nègres qui dit ça, Ils sont faux contre lui. Tout à ce que de nègres ça ne pas quitté sous-sous, pays a un changer Il faut qu'on a courage, il faut qu'on a courage pour dire, Monsieur, tu dit nous, Monsieur Campe, Monsieur, tu dénonce la question de question la question de l'amour, la pour diable, nous pas jamais pas jeter des même dans l'obéissance. Ça que toujours le c'est battre pour défendre, battre pour aller battre pour aller dans le la pour battre pour les dans le pour pour moi même dit depuis que n'est tourne barrage devant, je me que je un match qui me tourner monter Parce que le barrage pas force, la positivité pas maintenant. C'est dans l'amour, c'est dans le respect, c'est dans la chita. Ça veut dire l'on je ne dire que je ne peux dire que je ne peux dire que je force pas pas dire ou je moi dire que je que dire sous sam doué au fruit communauté par exemple a des qui a problème avec nous quand il problème avec nous fait fè ouais fait faiblesse fè parce que il toujours c'est qui a yo même il sérieux a des qui c'est pas non c'est faiblesse oui il il fait société à connaître sérieux il fait pour pour pour pas sérieux et puis qu'on y a ou pas avancer lui même fait bac c'est normal pour elles quoi, surtout on bagay pour tout bêtise, parce qu'elles y gon hennent qu'elles contre ou. parce qu'elles t'es toujours v'lé, grévio, gêne grévio c'était ouais quarante ans non mais ma pâte c'est tout yémonué, gêne que c'est ça a été gêne comme grève pour moi oui, et puis chaque fois à regarder ouais c'est le contraire à regarder, yo senti c'est drôle ta collé sous moi oui, pourquoi gêné pour moi, pou mwen poui pou pour moi, te pour comme si je té kadou pas exister encore et puis chaque fois que la ou tiktok li wè ka parler mon mon cœur éclater ton quartier gade et puis ou même personne pas de gen yeux sur et puis c'est ou même qui fait des bagages extraordinaires c'est normal pour les gens de contre vous parce qu'ils font des blessures. Vous comprenez Je dis à la... C'est même j'aime live. lives. Il y qui écrit C'est qui est carrément. fait comme des qui parlent avec puis ils viennent jouer écrit écrit fait toujours un bon message là. M'ka toujours dit ou ka réussi. M'ka toujours bon conseil qui j'en pour Mais est-ce que m'ka prou l'abdomen, abdomen, l'el mi ou pour le lever dans le Est-ce que m'ka prou kod mou foure dans le tout? Li mi di ou pour le lever dans le cabinet? Li 2 heures pour le lever. Et puis, quand yon ou vle pour, ou vle pour moun monde qui réussit? Comme si l'el ka di ou, ou Raïl Ou pas ka Raïl, Parce que même l'el lever, c'est de ou abdomen. abdomen les là-bas le rappel là passer misère neige ou même ces plaisirs à prendre. bot les lui même li réussi réaliser bagaille ou pas pour fâcher contre par exemple on est venu dans bon live li dit ou l'autre kon si ma examen pendant ce temps ou tande dans rapport yon, non qui est cap si ma examen c'est pas fréquent fric fréquent pour venir dire en balai live là c'est fréquent fric fréquent c'est soumon soumon c'est aigre aigre ou tande -e ou bien pas kon li les le, la les mettre rapport de page comme si, pour, pour bagayer sur tout le réseau, pour ne pas j'aime prendre ton Mais son bagaye est terrible. C'est si ça que fait moi-même, je me dis toujours, je vais prendre 10 nègres là. Regardez. 10 nègres, ça, je vais prendre là. Il faut que c'est 10 personnes qui parler Si je vais prendre des questions, je vais prendre je vais prendre je suis aller. si je PHT acheter, je à venir dans la live. Je vais vous dire que je pour vous correspondre que que je vais qui dire que nous. y a je vous dire que je vais vous moi je